En 1984, je suis venu travailler à belvezé chez Gravier en tant que salarié. pour faire des, Il faisait des plantes aromatiques à l'époque sur la commune et je suis venu en tant que salarié agricole chez lui. On devait s'associer, ça ne s'est pas fait et au bout d'un an, ben, j'avais le choix de repartir chez moi dans l'Ain, d'où je viens ou de rester par ici et retrouver du travail en plantes aromatiques et j'en ai pas trouvé. Donc je suis parti travailler en Camargue. J'ai travaillé aussi deux ans ensuite à Quessargues, à en... en vigne et en culture fruitière. Et pendant que je travaillais là-bas, j'avais acheté des terres à Bellevais et je commençais à planter des plantes aromatiques pour moi. Voilà. Ça, c'était en 88. j'ai commencé ça. Donc, je me suis mis en bio, euh, j'avais une mention, j'avais 3 hectares de terre. Et en, en 92, j'ai décidé d'arrêter d'être salarié, de m'installer complètement à Belvezet. J'ai eu l'opportunité de trouver des terres, à l'époque, il y avait beaucoup, beaucoup de friches. Euh, j'ai pris les terres de Monsieur Bonnefille, voilà d'hectares de terre pour planter du thym, du romarin, de la sauge, des verveines, pas mal de... plusieurs sortes de plantes aromatiques. Bon c'est vrai que les gens de Bellevesée vont regarder un peu avec des gros yeux parce que planter des... du thym, il y en a plein en a... à... l'époque il y en avait beaucoup plus dans la garrigue. et vu qu'il pleuvait beaucoup plus c'était... on pouvait en récolter mais moi j'avais décidé d'en planter. J'ai fait ça pendant 6 six ans, 6-7 six, ans. Que de la plante aromatique. Et c'était difficile d'en vivre que de ça, parce que à l'époque, c'était très mal payé. Il y avait beaucoup d'importations du Maroc, d'Espagne, il y en a toujours. Mais c'était pas. c'était Les plantes aromatiques françaises n'étaient pas valorisées. Et du coup, je me suis.. Vu que je vendais aussi au marché, euh, sur le marché du Zès, euh, bah, des herbes en sachet, des herbes fraîches. Les gens m'ont demandé des légumes et je me suis mis à faire du légume à Belvese. Alors c'était un peu compliqué au niveau de l'eau. Parce qu'il y a très peu d'eau à Belvezée quand même. Et sauf au quartier de Saint-Saturnin, où j'ai des terres, il y avait le, le, sur le ruisseau de Coucarrière, il y a. En théorie, euh, de l'eau pratiquement toute l'année, mais en quantité, euh, on va dire, euh, pour euh, arroser un jardin, mais pas pour arroser des, des cultures des cultures maraîchères, ça, ça correspondait pas. Donc je me suis quand même lancé à, à faire du maraîchage. J'ai racheté pas mal, euh, pas mal de terres euh, pour agrandir le maraîchage. J'ai planté du raisin de table aussi à ce moment-là. Et j'ai fait de grosses installations et de gros travaux sur le ruisseau de co carrière pour euh, capter l'eau de, de pluie, du bassin versant, également pour stocker l'eau de pluie. Parce qu'ici on en a l'hiver de l'eau mais après l'été il n'y a plus rien. Bon maintenant c'est un peu compliqué, l'hiver il n'y a plus d'eau et l'été il n'y en a pas beaucoup non plus. Donc il y a un laps de temps très, très court pour stocker l'eau. Mais disons qu'on arrive à le faire. Donc j'ai fait de, de grosses installations pour ça. Et j'ai suffisamment d'eau pour arroser ce que je cultive sur Belvezé Mais voilà, la, la demande était telle que je n'arrivais pas à produire que sur Belvezé. Et donc j'ai cherché des terres ailleurs pour... Pour... pour comment cultiver d'autres cultures plus en dehors des cultures sous serre, euh, toutes les cultures de printemps qui sont quand même printemps et été qui demandent beaucoup plus d'eau, fatates, carottes, poireaux, tous les choux. Donc pendant quelques années, je suis allé, tra je, je suis allé travailler des terres à, à Saint-Cifray, les terres qui étaient déjà en bio, pendant 5-6 ans j'ai travaillé des terres là-bas. Et en 2003 j'ai eu l'opportunité de, de louer la, la propriété du domaine de l'arnaque qui n'était pas en bio que j'ai mis en conversion pendant trois ans et depuis voilà je fais des légumes et des arbres, et des, arbres enfin des pommes surtout du raisin de cuve un peu puisqu'ils étaient plantés et tous mes légumes de plein champ je les fais là bas et donc j'ai mis cette propriété en bio, tous mes légumes de plein champ là-bas et à Belvezet je fais tout ce qui est des légumes sous serre et le raisin de table. Je vends chez moi le mardi et le vendredi soir, au marché à Uzès le, le mercredi, je ne fais plus le samedi depuis un an. Euh, et je, je, comment, je distribue dans des magasins à Uzès, Saint-Quentin-la-Poterie. Et je fournis un peu les cantines scolaires sur Nîmes. On est sur une commune qui est assez grande, mais qui a beaucoup de bois, mais qui n'a pas beaucoup de terre. C'est. Ça reste limité, les terres qu'on a sur le village de Cultiva. Et on enlève encore des bonnes terres pour faire des maisons. Et alors, il y a deux choses. Il y a de moins en moins de gens qui veulent cultiver, travailler les, le, la terre. Les gens qui, qui cherchent de la terre, elle est de plus en plus chère, donc c'est compliqué. Et puis les terres qui se vendent agricoles, euh, ben il n'y a que les agriculteurs qui peuvent les vendre, puisque c'est eux qui les possèdent. Donc euh, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, quoi. Mais c'est comme ça. Je n'ai aucune terre constructive belle-vesée, donc voilà, de... là-dessus, j'ai pas des d'âme, mais il n'y a pas de problème. vendre des terres agricoles euh, comme dans un petit village comme ça, pour construire des maisons, là. ça peut venir euh, dangereux, quoi. Je pense qu'on vit, on a la chance de vivre dans un milieu et dans un cercle assez, comment dire, euh respectueux de l'environnement et, et qu'on a, a pas mal de gens qui sont interpellés par tous ces problèmes. Mais moi je vois aucune évolution de, de la chose.. de, de la chose Là, dans, dans une dizaine de jours, on va faire le bilan du. les dix ans du film Nos enfants nous accuseront qu'on avait fait. Euh, en disant, euh, ça va, quoi, il n'y a rien qui a, on a, je trouve pas qu'il y ait grand-chose qui ait changé, quoi. La consommation de produits phytosanitaires a augmenté de 12% de 2016 à 2019. Euh, voilà, on ne va pas euh, vers la baisse, euh, la réduction de, de ça, ou des plastiques, ou tout ça, C'est pas vrai, quoi. Si on, est dans notre compte, on reste dans notre contexte, dans notre milieu, de gens qui sont assez respectueux de tout ça, on dit « ben ouais, on arrive à le faire, on le fait ». Mais si on regarde le pourcentage des gens qui ne le font pas et qui s'en qui se, qui fichent de tout ça, qui ne sont pas sensibles, euh, j'ai envie de dire, la, la balance, elle, elle va de l'autre côté et il y a plus de gens qui s'en fichent que de gens qui, qui s'en fichent pas, quoi. Des agriculteurs en bio, il n'y en a pas quatre par jour qui s'installent quand même, hein, à part des viticulteurs et un peu des éleveurs, en maraîchage, c'est complètement stagné, voire baissé même. Je pense que c'est l'état d'âme de, de, de certains agriculteurs, certaines personnes, qui n'ont pas d'état d'âme à vendre des produits qui savent très bien que c'est impropre à la consommation. Je ne pourrais pas bien... enfin, ça m'irais mal la nuit si je vends des produits que... Que je mange pas moi-même déjà et que les gens euh, peuvent tomber malades, euh, ou ça se voit pas bien sûr ils tomberont pas malades demain matin mais dans 20 ans dans 30 ans ça se retrouve c'est sûr euh, alors bien sûr hein, on fait pas tout bien hein, ça si on faisait tout bien ça serait parfait mais on essaye de faire du mieux qu'on peut et du moment qu'il y a une activité euh, j'ai envie de dire du moment qu'il y a une activité euh... Euh de commerce, de travail, il y a toujours des, des, des, des problèmes de pollution, c'est clair, sur quoi que ce soit. Je ne vais pas à à cheval pour vendre des légumes, c'est clair. Mais on essaye de faire du mieux qu'on peut, quoi. Déjà, quand même, de limiter tous les produits phyto, euh, c'est quand même quelque chose de... de très important, parce qu'on boit tous de l'eau, quoi. Et on sait très bien ce qu'il y a dans l'eau, mais on ne veut surtout pas le voir. Bon, j'aimerais bien transmettre ce que j'ai fait et j'attends un courageux, un, un courageux de reprendre ma suite, c'est tout, quoi. Ouais, j'aimerais bien que ça, ça puisse euh, continuer à fonctionner, quoi.